Bon, tout d'abord, c'est un grand honneur et une grande fierté d'être amené et d'avoir été euh, nommé par le président de la République pour présider le conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est une région que je connais fort bien par ailleurs, puisque j'y suis né et j'y ai exercé euh, l'essentiel de mes activités. Donc euh, cette présidence, elle arrive à un moment euh, difficile, à la fois pour la situation... De l'eau dans notre pays et partout sur la planète d'ailleurs, en termes de quantité et de qualité. Peut-être aussi qu'au-delà des termes de quantité et de qualité, il faut avoir une vision sans doute plus transversale, puisque l'eau est liée aussi aux activités économiques, agricoles, à notre consommation, à, nos, à tous, Elle est liée aussi au sol et au climat. C'est aussi un des grands enjeux de ce début de 21e siècle. Et une des priorités qu'a fixé le, le ministre Nicolas Hulot, euh, que les agences de l'eau jouent un rôle dans l'adaptation au changement climatique, qui a déjà des impacts considérables sur bon nombre de nos territoires. Donc, euh, ça, c'est un enjeu très fort. On arrive aussi à un moment de climat, je dirais, budgétaire, euh, qui n'est pas facile, euh, où on demande aux agences de l'eau de resserrer leur budget sans doute de diminuer la redevance aussi pour les usagers, mais ce qui oblige un effort important pour resserrer ses priorités, ce qui signifie qu'il faut les, les discuter vraiment à partir aussi des, des besoins, des, du bilan de ce qui a été fait jusque-là et qui est considérable. Et dans le contexte d'aujourd'hui, d'être en mesure d'énoncer des priorités qui vont correspondre à la fois à l'intérêt général et puis à la multitude de préoccupations et de spécificités des, des territoires concernés. Il y a une, un sentiment d'urgence aussi par rapport à la situation. Je crois qu'en 2017, nous ne pouvons plus nous contenter, même si les efforts et le travail fournis ont été considérables de simplement distribuer des aides, des dispositifs ici ou là, en conformité avec la grande directive sur l'eau européenne, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, bon, il fallait le faire, il y a encore du travail, il faut continuer. Mais on est dans une situation aujourd'hui où l'eau, comme les écosystèmes, la biodiversité, sont une situation extrêmement menacée, difficile, dégradée parfois, même si, dans certains territoires aussi, on a réussi de très belles choses, il faut continuer. Donc, euh, contexte très particulier pour, euh, pour cette présidence. Mais je suis sûre que nous parviendrons à, à, à, à, avec l'écoute, avec l'échange. Euh, je, je vais m'efforcer de rencontrer aussi tous les acteurs, aussi bien du Conseil d'administration que du comité de bassin. D'échanger aussi avec euh, le nouveau président, Monsieur Thierry Burlot de voir comment, dans le contexte actuel, nous pouvons, avec l'aide de tous, par le dialogue, l'échange, les synergies, à construire l'intelligence collective, comment nous pouvons aller de l'avant, rebondir et prendre à pas le corps ces enjeux majeurs. La façon dont j'ai envie de, de travailler avec les administrateurs, c'est d'abord faire connaissance. Dans tous les sens du terme, j'arrive, je, je n'ai pas la prétention de tout connaître des programmes de l'Agence de l'eau, des spécificités de, de l'ensemble du bassin qui est immense. Euh, donc euh, d'abord faire connaissance avec les administrateurs eux-mêmes et euh, leur, leur parcours, leur, euh, leur territoire, et, et, et leur, leurs enjeux, leurs intérêts et, euh, et, et faire connaissance de ce territoire lui-même. Donc j'ai aussi un gros travail à la fois humain et aussi en termes de connaissances pour bien savoir... Euh, euh, de quoi nous parlons aujourd'hui, quel est le bilan global de l'agence, comment on va réussir à négocier ce tournant, qui est à la fois difficile et qui, qui comporte des risques, mais qui comporte aussi des opportunités intéressantes qu'il qu faut saisir. Donc voilà, ça met un, un message de, de, de dialogue, d'échange. Les solutions concrètes aussi me tiennent beaucoup à cœur. Donc je ne souhaite pas avoir une... Une présidence qui soit bavarde, qui passe son temps beaucoup en réunion dans des salles fermées, mais qui ouvre les yeux, qui se déplace, qui regarde, qui écoute, et qui est à cœur aussi de mobiliser, au-delà du CA ou du Comité de Bassin, tous les acteurs de terrain. Parce que c'est vraiment d'eux dont on a besoin aujourd'hui. L'agence n'est pas seulement... Euh, un distributeur, je dirais, euh, d'aide en toujours, ou d'eau, euh, mais aussi un, un catalyseur, hein, un, un dynamiseur, un, un ferment hein, de, de multitude d'initiatives territoriales qui nous permettront de, de, de remplir les missions qui sont les nôtres.